Apprendre Python. Formation complète gratuite 2021. 7 heures. Dans cette formation de près de 7 heures, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à créer vos premiers scripts avec Python. La formation a été prévue pour tous les systèmes d'exploitation. Elle est extraite de la première partie de ma formation complète disponible sur Udemy et sur Docstring. Voici le sommaire de la formation que vous trouverez aussi dans la description avec les minutes précises dans la vidéo où chaque point du sommaire intervient. 1. Installation de Python. Introduction. Choisir un mid. Mise en place de l'environnement de travail. 2. Windows. Installer Python sur Windows. Erreur courante avec Python sur Windows. Installer Visual Studio Code sur Windows. Installer GIT Bash sur Windows. 3. MacOS. Installer Python sur MacOS. 4. Linux. Installer Python sur Linux. 5. Première partie. Première partie. Introduction. Votre premier script Python. Le terminal. Introduction. La commande ls. La commande pwd. La commande cd. La commande clear. La commande mkdir. La commande rm. La commande touch. 6. Comment utiliser Visual Studio Code. Visual Studio Code. Introduction. Windows. Intégration de versus code. MacOS. Intégration de versus code. Linux, intégration de versus code. Ouvrir Visual Studio Code depuis le terminal. Configurer Visual Studio Code pour Python. Exécuter un script Python dans Visual Studio Code. Exécuter un script Python dans le terminal. Windows, exécuter un script Python dans le terminal. Windows, intégrer git et bash dans versus code. 7. Les types natifs. Les types natifs. Les chaînes de caractères. Les nombres. Les booléens. Les constructeurs de type natif. 8. Les variables. Les variables introduction. À quoi sert une variable? Des objets et des noms. Affectation simple, parallèle et multiple. Singleton et small integer caching. Les conventions de nommage. Python, un langage dynamique et fortement typé. Les fonctions de conversion. Afficher le type d'une variable. Exercice concaténé des variables. Récupérer la saisie de l'utilisateur. 9. Manipuler des objets. Manipuler les chaînes de caractères, introduction. Changer la casse. Remplacer des éléments. Séparer et joindre. Remplir de zéro. Les méthodes. Compter les occurrences. Trouver une chaîne. Chercher au début et à la fin. 10. Les opérateurs. Les opérateurs. Les différences entre égal et égal. 11. La concaténation. La concaténation et les f strings La méthode format. Projet Hashtag 1, la calculatrice. 12. Les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles. Tester une condition. Les blocs d'instruction. Tester plusieurs conditions. Une structure conditionnelle complète. Les opérateurs ternaires. Les opérateurs logiques hors fin des notes. 13. Les erreurs. Les erreurs introduction. Les erreurs de syntaxe. Les erreurs à l'exécution. Les erreurs sémantiques. 14. Les modules. Quelques modules et fonctions. Le module random. Le module OS. Les fonctions DIR et Help. Les objets calables. 15. Les listes. Les listes à moi introduction. Ajouter et enlever des éléments à une liste. Récupérer un élément dans une liste. Les slices. D'autres méthodes sur les listes. Autres méthodes pour enlever des éléments. Joindre les éléments d'une liste. Créer une liste à partir d'une chaîne de caractères. Les opérateurs d'appartenance Les listes imbriquées La différence entre méthode et fonction Muable et immuable Quelques fonctions supplémentaires Exercice, le vérificateur de mots de passe 16. Les boucles Les boucles introduction La boucle for La boucle while Modifier l'exécution avec continué briac Les compréhensions de listes Exercice, les boucles 17. Projet Projet Hashtag 2, la calculatrice, gestion des erreurs. Projet Hashtag 3, la liste de courses. Projet Hashtag 4, le nombre mystère. Projet Hashtag 5, le jeu de rôle. Résumé. Fin du sommaire. Cliquez sur le premier lien dans la description pour commencer votre formation à votre rythme. Cette vidéo vous a été partagée par... Hashtag Partage. Hashtag Partage est un guide qui récolte toutes les formations offertes par les professionnels du web pour les diffuser bénévolement aux apprentis futurs webmarketeurs. Hashtag Partage c'est une vidéo par jour au moins. Hashtag Partage c'est aussi un PDF interactif gratuit. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à toutes vos connaissances ce contenu, et de vous abonner à la chaîne Hashtag Partage. Merci et à demain.